C'est quand la dernière fois que tu as commandé quelque chose sur internet Il y a quelques jours, hier, peut-être même en ce moment même, tout en écoutant cette vidéo. Quelques clics suffisent désormais pour commander une paire de chaussures, une nouvelle chemise, un balai, de la déco, un meuble, des piles, un cadre, des pâtes, bref, tout et désormais n'importe quoi s'achète sans bouger tes petites fesses de chez toi. Avec le confinement, tu le sais, ce fut l'explosion. Plus 31% de livraison de colis via La Poste en 2020. Plus 10% encore en 2021. Ce qui représente quelques, tiens-toi bien, 852 millions, 852 millions de cartons livrés en plus entre 2019 et 2021. Un tsunami de colis qui ravit Philippe Val, le PDG de La Poste, qui y voit, je le cite, une nouvelle filière stratégique. Quitte à faire exploiter des milliers de sans-papiers jusqu'à la limite de l'esclavage. Mais n'allons pas si vite en besogne, j'y viens, j'y viens. Ah là, là quand même, hein, dire que la promo de Philippe Val à l'ENA s'appelait Louise Michel. Et après elle a fini banquier et vice-président du groupe Bolloré. Bon, Bref, revenons à nos moutons. Tu n'es donc pas seul dans ton coin à passer tes petites commandes en ligne que tu peux d'ailleurs ensuite échanger, retourner sans frais et selon ton humeur. Non, nous sommes des millions à être désormais dopés par cette mutation de la société de consommation où l'acte d'achat n'a jamais été aussi dématérialisé, quasi intégré au bout du doigt où tout est lissé, marketé pour nous paraître magique, sans incidence aucune dans le vrai monde. Sauf qu'en réalité, tu le sais, il n'y a rien de virtuel ici. Quasi un milliard de colis supplémentaires en France en deux ans, ça prend physiquement, concrètement de la place et il faut les transporter pour les livrer hein, jusqu'à chez toi. Un job de rêve hyper bien payé que tout le monde a envie. <rire> non. Et c'est là qu'on en revient aux travailleurs sans papier. Colissimo, Chronopost ou encore DPD France sont des filiales de la Poste pour la gestion des colis. Et ils sous-traitent le recrutement de leur main dœuvre à des entreprises privées comme De richbourg pour faire le sale boulot de bout de chaîne non automatisable, c'est-à-dire la livraison de colis. Charger, décharger les camions, tous les jours, toujours plus, toujours plus vite, pour satisfaire les ogres consommateurs que nous sommes devenus. En région parisienne, des travailleurs et travailleuses sans papier, souvent en France depuis plusieurs années, ont opéré une grève inédite sur deux points stratégiques de la logistique locale. Le site de Chronopost, à Alfortville, et celui de DPD France, au coudray monceau Hier, 28 juin, avait lieu un nouveau rassemblement organisé par le collectif des travailleurs sans papier de Vitry-sur-Seine et soutenu notamment par l'Union syndicale Solidaire et Sud-PTT, où j'ai pu rencontrer la qui est justement déléguée d'un des piquets de grève. Là, ça fera bientôt 9 mois, parce que depuis le 15 novembre, on est entré en lutte juste pour retrouver nos droits en tant que travailleurs. On a travaillé, on a vu que ça fait des années. Pour obtenir les, les papiers ici en France, c'est très dur, c'est très difficile parce que tout a été fermé pour nous. Donc on a trouvé notre moyen, il n'y a pas, pas d'autre moyen que de lutter. Nous on a décidé de lutter pour obtenir nos, nos, nos, nos papiers. Ah ça fait bizarre hein, d'entendre parler les principaux concernés. Cet homme, ces hommes, souvent noirs et d'origine étrangère, que nous voyons habituellement deux secondes sur le pas de notre porte pour récupérer notre colis. Bonjour, merci, au revoir et hop Voilà qui disparaît avec lui toute sa réalité occultée. Le problème c'est la sous-traitance parce que là on est confronté par exemple à la poste. Qui dit poste dit l'État Quand même, et pour, pour se débarrasser de nous, pour vraiment les travaux les plus difficiles, les colis par exemple, le colis, le chargement, le déchargement des colis hors norme qui se trouve par exemple, dans les, dans les filiales de la Poste, DPD Chronopost, Là, pour que la Poste n'utilise pas bon, le donneur d'ordre, bon, il sous-traite, sous par exemple, avec Dresbourg, ce qui s'est passé. Dresbourg lui-même intérim. Il y a Dresbourg Propriété qui sous-traite à lui-même. Il y a Dresbourg euh, intérim qui sous-traite encore avec d'autres boîtes intérim. Donc, à la fin, donc, nous, on se, trouve, on se retrouve au bas de l'échelle et la Poste est au-dessus. Il dit que ce n'est pas lui. Donc c'est les sous-traitants, sous donc la poste, donc euh, refuse tout et puis c'est lui le donneur d'ordre. Don. Raison pour laquelle si vous voyez dans nos tracts, dans, dans, dans, dans nos banderoles, c'est écrit la Poste exploite les sans-papiers. Nous on décrit à ça, on dit à l'État de nous, de, de nous régulariser, ouais, c'est ça, notre mot final c'est ça, sans pas ni concordance. À mon micro hier, Eladji décrit l'évolution du conflit, les piquets de grève qui s'unissent pour intensifier en fait le rapport de force face à l'administration qui, elle, vous l'aurez compris, fait désormais la sourde oreille. Qu'est-ce qui bloque depuis 9 mois ouais, depuis, Ce qui bloque c'est au niveau des préfectures, au niveau de l'État. Actuellement nous on dit que c'est centralisé, parce que, on a trois piquets de grève. Un dans le 94 à Coronopost, l'autre dans le 92 à RSI, et nous dans le 91. Ils ont, ils ont vu que, que c'est dans un seul même collectif des travaux sans papier. nous, au début, on avait quand même la préfecture, on avait des ouvertures. Mais depuis quelques temps, la préfecture est fermée pour nous. On peut plus, euh, ils ne nous reçoivent plus. Est-ce que la communication est rompue Vous avez plus de lien On n'a plus de, de, de lien euh, avec la préfecture. Là, on fait que des, manif des manifestations. Chaque, chaque semaine ou chaque deux semaines, on retourne à la préfecture pour voir s'il y a des nouveautés. Et il n'y a pas vraiment de nouveautés. Mais est-ce que les dernières élections peuvent changer la donne Pas sûr. Néanmoins, ils reçoivent, les grévistes, hein, le, le soutien de certains courants politiques et députés, dont certains tout fraîchement élus. Oui, ça peut changer, ça peut changer, parce que on a reçu beaucoup de soutien. Au niveau, par exemple, du 94, il y a quelques députés quand même qui sont élus dans le 94 qui nous soutiennent. Lesquels euh, Par exemple, il y a Farida dans le 91 qui nous soutient. On a trois députés là-bas qui sont de la NUPES, qui nous soutiennent. Dans le 94, il y a quatre députés quand même, par exemple comme Rachel Keké, qui a fait quand même 22 mois de lutte qui est venu nous soutenir. On a quand même euh, une autre députée quand même dans le 94, euh, de les autres qui nous soutiennent. Euh, et là, on espère, parce qu'au niveau de l'Assemblée, ça peut bouger. Et on a été reçu quand même par le ministre du Travail lui-même, par notre porte-parole, il y a de cela une semaine, et qui a dit qu'il va prendre en main le dossier. On espère que ça va bouger. Vous avez confiance ah, Les politiques, on n'a pas, pas trop confiance. Une seule chose qu'on a confiance, c'est de lutter. Notre lutte, on a confiance en notre lutte. De toute façon, on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas d'autres solutions, on peut pas lâcher. Là, il y a que la lutte, on n'a pas autre chose. Ce rassemblement statique se tenait place Saint-Michel dans le 6e arrondissement, face à l'île de la Cité, qui abrite le palais de justice de Paris où siège le pouvoir judiciaire français. Tout un symbole. Parmi les organisateurs et organisatrices, le collectif des travailleurs sans papier de Vitry-sur-Seine, dont j'ai croisé un des animateurs, Christian Schfeyer. Il m'explique la situation de son point de vue. Et on vient vite sur l'intérêt de cette lutte, donc pas uniquement pour les sans-papiers, mais en vérité pour tous les travailleurs. Donc euh, là, il euh, y a trois groupes, un, c'est une, une agence spécialisée dans le bâtiment. Les deux autres groupes, c'est euh, des filiales de La Poste, Chronopost et DPD. C'est du tri de colis, donc euh, ils sont allés très loin pour pousser les gens à aller au-delà de leurs limites, et donc euh, décharger très très vite les, les camions au prix de, de problèmes de dos. Tout ça, c'est pour baisser le coût du colis, ou baisser le coût de, du mètre cube de, de béton sur les chantiers, pour ce qui est de, de RSI. Vous dites que le droit humain est, est moins respecté quand les personnes n'ont pas de papier ben bien sûr. C'est même pas que, le, le... ouais, c'est le droit humain, c'est aussi le droit du travail. Euh, un, un sans papier qui est sur un chantier, il peut faire pendant 8 heures du, du marteau piqueur, alors qu'officiellement la réglementation dit il faut pas plus de trois heures. Donc ils se permettent. Donc sur un chantier, euh, le gars quand il arrive, euh, le contremaître, il sait s'il est sans papier c'est sa façon de s'habiller, c'est, ce... il sait, il sait qu'il peut lui demander le mur de la mort, c'est-à-dire faire, faire des choses que les autres n'acceptent pas. Mais aujourd'hui, ils n'acceptent pas, demain, ils seront obligés d'accepter. Parce que c'est chacun en concurrence sur, sur les lieux de travail, en concurrence avec les chômeurs. Donc, le, le, le chantage est tout le temps. Euh, si tu travailles pas, euh, bah tu, tu... demain, tu es, es en fin de mission. C'est pareil sur les, les, lignes, les lignes de montage. Si tu n'arrives pas à trier et que tu, tu appuies sur l'alarme qui arrête, qui arrête la ligne de tri, le lendemain, tu es en fin de mission. C'est une intensité de travail qui ensuite s'étend, se répand sur d'autres. Alors ils ont ils ont plus de mal à l'imposer sur des personnes avec papier, voire sur des Français. Mais euh, mais ils essayent et ils ont toujours l'exemple des sans-papiers qui acceptent de faire ça. Donc euh, pour X raisons, des, y compris des gens avec papier, peut se mettre à, à accepter des conditions complètement dégradées. Ça nivelle par le bas, en fait, finalement, le droit du travail. Ça ça, ça, ça c'est ça nivelle par le bas, mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de niveau, il y a pas de niveau bas parce que même même le niveau de surexploitation où ils sont atteints n'est qu'une étape pour aller encore plus bas, y compris imposer au, à l'ensemble de la main-d'œuvre euh, des, des conditions de, plus, de pire en pire. Christian Schweyer termine en m'expliquant que nous avons toutes et tous intérêt en fait, à ce que les sans-papiers aient des papiers l'issue de cette situation est en fait globale. L'issue, c'est une, une lutte de tous les travailleurs, pas simplement sur les papiers. Mais effectivement, euh, les, tous les travailleurs ont intérêt à ce que les sans-papiers aient des papiers. Pour y compris être capable de résister, résister à ces conditions de travail terribles ou aux, aux agences d'intérim qui veulent leur vol des heures. Euh, qui euh, les, les, les personnes demandent la régularisation, on leur dit oui oui ça sera fait le mois d'après, le mois d'après c'est pas fait. Donc c'est ils vont toujours au, au delà tout ça pour gagner des points de profit, des points de productivité. Qui euh, et ces points de productivité, ben, ça aboutit à ce que Philippe Val pour la Poste se glorifie que le colis est devenu hyper rentable, c'est des milliards de profits, C'est Veolia, c'est Fage, c'est Bouygues. Évidemment, eux, ils ont les mains propres, ils n'emploient pas de sans-papiers. Mais ils ont, ils ont à la tête, c'est les maîtres, maîtres d'œuvre de cascade de sous-traitance, ou en bas, qui est ce qui débarrasse l'amiante dans des conditions qui ne sont pas du tout réglementaires, c'est des sans-papiers. Être régulariser, oui. pouvoir travailler dignement, oui. oui. pouvoir gagner nos papiers, oui. cotiser dignement, on cotise pourtant, oui. on est exploité, on est exploité partout. Les colis qui reçoivent à 16 heures. C'est nous les travailleurs sans papier. Oui. La poste. Oui. Exploiter sans papier. Oui. On est partout. Oui. On est partout. Oui. Dans les colis, les logiciels. Oui. Les bâtiments. Oui. La restauration. Oui. Le nettoyage. Oui. On est partout. Partout, partout, c'est nous. Partout. Oui. Les travailleurs sans droit, c'est nous. Sur le rassemblement, quelques rares présences détonnent. Comme celle de Rose Sandoz, jeune femme blanche venue en soutien à la cause ici malheureusement incarnée, vous l'avez vu, quasi uniquement par des personnes noires. Alors que nous venons de le voir, cette lutte concerne en vérité l'entièreté du camp des travailleurs et travailleuses. En fait, elle me parle d'abord parce que c'est une injustice euh, criante, c'est-à-dire que ça fait trois ans euh, même plus euh, euh, qu'ils sont sur le sol français, qu'ils travaillent euh, pour la France. Euh, qu'en fait ce sont euh, des Français mais à qui on refuse, enfin euh, à qui on refuse euh, et la régularisation et la nationalité euh, pour des raisons euh, de, de, de racisme d'État et euh, d'exploitation euh, salariale. Donc euh, c'est des. C'est des enjeux du coup qui regroupent. Euh, c'est des injustices qui les touchent eux et qui me touchent pas moi, mais j'ai envie de les, de les soutenir dans leur lutte. En fait, c'est pas seulement une question d'aider des personnes en situation de précarité. Il y a ça, il y, y a de l'empathie, il y a la nécessité de, de les soutenir en fait. Mais il y a aussi euh, une organisation en fait. Il y a aussi une organisation politique. C'est aussi un, un, un groupe. Euh, un, un groupe qui, qui, qui répond à tes stratégies, parce que, en fait, les trois préfectures se parlent entre elles, donc eux, les trois piquets, ils ont formé une coalition aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette lutte des travailleurs sans papier, parce qu'il y a beaucoup de luttes euh, de sans papiers, euh, voilà, en région parisienne, c'est que euh, les délégués des travailleurs sans papier sont euh, ceux qui prennent les décisions euh, stratégiques. Et même si, par exemple, comme tu disais, donc moi, je suis une femme blanche, Christian, c'est un, un homme blanc euh, qui, euh, qui, qui est à l'origine du collectif des travailleurs sans papier de Vitry, euh, au niveau des stratégies de la lutte, Évidemment, ça va être les délégués des travailleurs Mais sur papier qui vont avoir le dernier mot euh, sur, euh, sur euh, la, la ligne politique des à des mener. Des Rose a dénoncé un peu plus tôt, là dans mon micro, un racisme d'État. Je lui demande alors d'expliciter son propos. Moi, je suis pas légitime justement pour parler de racisme d'État, parce que euh, je ne subis pas cette oppression-là. Mais je veux dire, les preuves de cette oppression, elles sont, euh, elles sont quotidiennes euh, sur les réseaux, euh, dans la rue. Les violences policières, euh, les, euh, les remarques euh, depuis que Rachel Kéké euh, a intégré l'Assemblée nationale et toutes les institutions, que ce soit euh, même les institutions universitaires, par exemple, euh, avec les sans-fac, les personnes qui n'ont qui pas de place à la fac, c'est aussi des personnes euh, qui sont euh, issues de milieux précaires et euh, issues de l'immigration et du coup l'institution euh, étatique euh, à l'échelle euh, plus, plus, plus grande pour euh, par exemple régulariser euh, des travailleurs français, enfin des travailleurs qui travaillent sur le sol français. Alors pour finir, nous revenons sur le cul-de-sac administratif et politique de fait qui semble être devant les grévistes. Le refus des préfectures de discuter, de recevoir les sans-papiers, mais aussi les faits graves établis par l'inspection du travail après une grève rude des travailleurs sans-papiers qui dormaient des mois durant devant le site bloqué de DPT La Poste au coudré Monceau. Récemment, l'inspection du travail évoquait dans un rapport, je cite, « des infractions graves au droit du travail, recours irrégulier au travail temporaire, marchandage, travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre ». Les travailleurs grévistes étaient donc dans le vrai. Difficile alors pour la Poste, ses filiales et les autorités publiques de continuer à faire semblant. Mais peu de choses bougent pour autant. Seule action, Chronopost et DPD ont cessé leur collaboration avec De Richbourg Intérim. Ce qui ne règle pas du tout le problème de fond qui touche pour les grévistes et leur soutien à l'appareil d'État. Euh, L'État n'est pas euh, complice de la situation, l'État est à l'origine de cette situation. En fait, l'État organise cette situation, enfin, la, la maintient, l'entretien. Euh, C'est-à-dire qu'il joue un rôle de façade. Enfin, certaines préfectures euh, les ont reçues, euh, d'ailleurs, ont reçu euh, les euh, députés qui les défendait, parce qu'en général euh, euh, les, euh, les travailleurs sans papier enfin le délégué ne peut pas être euh, reçu. Et euh, déjà en termes de dialogue, en fait, ils sont même pas inclus dans le dialogue, donc déjà le dialogue est raciste en soi. Et ensuite, euh, au niveau des de, de, de débouchés proposés, on, on a eu des propositions de recevoir 30 dossiers, il y a eu des espèces de, de fausses propositions en fait, et euh, tout était euh, maintenu euh, sous prétexte des élections législatives, ou en gros, euh, par exemple, la préfecture de Nanterre disait, euh, on sait pas quel jeu jouer parce que... Euh, on ne sait pas qui va être élu, donc on ne sait pas qui on doit arranger ou pas. Et maintenant que les élections sont passées, est-ce que est, ça s'est débouché Non, justement, maintenant que les élections sont passées, euh, la situation est la même, c'est-à-dire celle de ne pas les régulariser alors qu'ils sont en droit de demander cette régularisation. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce mouvement de grève est assez inédit. C'est un des plus longs dans le secteur de la logistique de colis qui, de plus, converge, comme vous l'avez vu, avec la lutte des travailleurs sans papier dans le secteur du bâtiment, où les problèmes et abus constatés sont similaires. Idem pour le secteur de l'hôtellerie, où les femmes de chambre sont souvent surexploitées. Les 22 mois de combat des salariés de l'hôtel ibis Batignol, dont l'issue a été couronnée de succès, fait désormais date. D'autant plus que l'une d'entre elles, de cette travailleuse gréviste, Rachel Kéké, est aujourd'hui députée de la nation. Hier, les travailleurs sans-papiers grévistes venus de la banlieue éloignée de Paris pour rejoindre le cœur de la ville, résister et ne faiblissez pas du tout sous le soleil de plomb, chantant des slogans, distribuant des tracts malheureusement souvent à des passants étrangers, eux aussi mais touristes. La police quant à elle, présente sur les lieux, était tenue à distance et surtout à l'ombre des arbres. On termine cette vidéo avec Touré Mahamadou, délégué du piquet de grève tenu à Gennevilliers par plusieurs dizaines de travailleurs sans papier, embauchés par RSI Intérim dans le secteur du bâtiment. À mon micro, il me fait part de son sentiment et cherche à entretenir l'espoir d'une issue glorieuse à leur lutte commune. Les sentiments que j'ai, je vois les camarades, ils ont, ils ont tenu le piquet, sur les trois piquets ils ont tenu. Ils ont continué à lutter pour avoir les régularisations. C'est ça que, que moi je suis très très content sur ça. Parce que je me suis engagé d'être responsabilité des, des camarades au piquet. Donc là, quand les camarades tiennent de piquet, ça me rend heureux. Donc là, je suis très content. Donc les sentiments que j'ai, je vois les choses, ils vont avancer. Parce qu'on n'a jamais réussi à avoir des, des rendez-vous avec le ministère, ministère de l'Intérieur ou soit le ministère du Travail. Donc, mais cette fois-ci, on a eu à, à peu près trois jours. Et il était, il était parti. Il a vu le ministre, ministre du Travail. Donc, il a expliqué la situation. Ils ont dit ils vont prendre les dossiers à la main. Donc là, et, cette semaine-là, Donc, les camarades, ils ont été contents. Bon, moi, je n'ai pas confiance à Elisabeth Borne. Donc, mais en tout cas, là... Et... Pourquoi Bon, parce que là... Et... Et quand on était parti voir les ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail, donc on est serré ici par les secrétaires des cabinets à juin donc on les a expliqué les situations, mais les dossiers n'étaient pas, pas regardés. Donc là, les personnes qui ne pouvaient pas regarder les tableaux, c'était les, les, les, les Elisabeth Bord donc, mais en tout cas cette fois-ci, le ministère qui, qui est là actuellement, donc lui, il va regarder le dossier. On espère qu'ils vont faire quelque chose pour nous. Donc on fait confiance à eux, on ne lâchera pas, même s'il n'a pas fait quelque chose pour nous, on ne lâchera pas, on va continuer jusqu'au bout pour avoir notre régularisation. Et en effet, ils m'ont tous dit qu'ils n'étaient pas du tout effrayés à l'idée d'inscrire leur lutte dans la durée. Ils sont prêts à passer un nouvel hiver sur des bouts de matelas en mousse, comme l'hiver dernier, à même le trottoir des piquets de grève pour faire valoir leurs droits, vivre et travailler dans la dignité. Beaucoup d'entre eux viennent du Sénégal, de Mauritanie ou du Mali. Ils ont dû braver l'enfer de la traversée de la mer Méditerranée où beaucoup ont trouvé la mort pour rejoindre la France après avoir passé parfois une année entière de périple. Dans ce mouvement de grève, si les pouvoirs publics misent sur la durée pour les décourager, il semble que le bras de fer a déjà commencé. La Méditerranée par un Merci d'avoir suivi cette vidéo, qui j'espère vous aura intéressé. Abonnez-vous comme d'habitude et activez la cloche de notification pour vous tenir au courant de cette actualité-ci, mais aussi recevoir d'autres informations sur d'autres sujets. Et bien sûr, le même refrain depuis 2016 déjà, cette chaîne n'existe que grâce à votre soutien. C'est-à-dire vos réactions, partages, likes, commentaires et surtout vos dons, sur djemil.fr slash soutenir, vous pouvez faire un don mensuel de 2, 3, 4, 5 euros ou plus par mois si vous en avez les moyens pour m'aider à financer les prochaines vidéos. Je suis très très fier de ce que nous avons pu construire ici ensemble depuis tant d'années et d'être libre d'aborder grâce à votre soutien les sujets que je juge importants et pertinents. Merci pour ça, merci beaucoup encore une fois et à bientôt car on a encore mille choses à se dire. Ciao